Écoute, je suis tout à toi, voilà. Hop Hop On va y ouais. aller, clap clap, c'est parti. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet puisque tu es euh, domina professionnelle et que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout cet univers. Est-ce que qu'est-ce que ça a changé ta vie Oui, ton rapport au monde, voilà, ça ça a changé quoi vie oui. Alors, je sais pas si toi ça t'a fait la même chose. Mais moi, je me suis sentie ne plus être. Alors, bizarrement, je me suis sentie ne plus faire partie de la catégorie sociale des femmes. D'accord. Parce que en fait, quand je te dis que je suis fantasme vivant, je performe la, la, la, la féminité ou enfin en fonction de la Pour euh, arriver euh, dans, le, dans le domaine, en fait, de euh, du fantasme. De la fantasmagorie des envies sexuelles cachées des hommes. Ok. Tu vois ce que je veux ah, dire ouais. Et wow. que je suis en fait euh, un peu, tu sais, comme les courtisanes, euh, tu vois, euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, qui avaient euh, donc euh, euh, les hommes qui avaient euh, donc leur épouse euh, raisonnable, qui avaient le droit de sortir, etc. Et puis euh, d'autres femmes qui euh, les connaissaient plus intimement et qui faisaient aussi quelque part. Partie de la caste en fait des, euh, des, des, des, des, des de la caste dominante des hommes tu vois euh, parce que euh, parce que on avait accès à ça parce qu'on était libre parce qu'on s'était libéré en fait euh, on sait enfin moi je, on s'était libéré tu vois du de ce qui était attendu euh, de la femme euh, bien sous tout rapport euh, et en fait moi je me sens un peu comme ça c'est à dire euh, euh, donc, certes, physiquement, je reste une femme, etc. Mais dans mon positionnement social, ouais. plus vraiment, en fait, tu vois, parce que euh, euh, parce que ça m'a donné énormément de pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, il euh, y a eu un avant et un après, et notamment c'est cette question du du pouvoir que j'ai ressenti, en fait. Ouais. Euh, et que et qu'il me donne en fait aussi hein, qui me vient d'eux puisque je suis euh, adulé euh, je, je, bah, tu vois c'est mon anniversaire j'ai reçu plein de bouquets de fleurs euh, j'ai euh, trouvé en fait euh, ma place aussi tu vois parce que je, je, je pense que toi et moi euh, même si euh, on le fait euh, pour des raisons euh, certes financières on ne le fait pas que pour des raisons financières oui. Euh, moi, c'est profondément un métier que j'aime en fait, et c'est rare que je garde aussi longtemps la même activité. Moi, par le passé, j'ai eu des activités très, très normées, tu vois, euh, de bonne facture, tu vois, cadre sup, etc. oui, ok, très bien. Mais au moins, j'ai trouvé ma place en fait. Je, je suis bien où je suis, et donc ça a changé ça en fait, mon positionnement dans la société. Où j'ai enfin trouvé la place qui, que je cherchais et j'ai eu ouais. du mal à trouver parce que c'est pas évident à assumer euh, euh, socialement, sociétalement. Euh, moi, ma famille est au courant, donc enfin euh, tout le monde est au courant autour de moi. Donc, euh, je n'ai pas le risque du chantage et je n'ai pas d'enfant non plus. Donc, si tu veux, je suis assez sereine la... par rapport à ça. Ouais, ouais. Ah Non, hein. Moi, ma, ah. ma mère l'a su euh, tout de suite. Hein. Euh, ah. Ma mère l'a su euh, six mois après que j'ai commencé. Mon frère a dû le savoir dans la foulée. Euh, c'est plus difficile, par exemple, pour mon père de, de l'assumer. Euh, je pense que... Bon, euh, oui, peut-être. Voilà. Parce que c'est pour ton père. Oui. Et... Mmh. Je ne le connais pas, donc ça m'est pas... Enfin, c'est pour en toi. Fait. <rire> non, mais c'est toi par rapport à eux. Oui, toi, par rapport au regard de la société, tu disais c'est pas forcément simple comme place à assumer, mais pour toi ça a été simple comme place à assumer, de dire bah voilà, c'est ma place, c'est là que je me reconnais en fait. Oui, mais ça a été simple, mais parce que je suis dominatrice. Enfin, moi, ma mère, euh, ma mère m'a dit, ah euh, oui, moi, bah, t'es dominatrice, euh, ça va, quoi, parce qu'en fait, dans, dans la domination, ce qu'on a oublié de dire, c'est que mes orifices ne font pas partie de la prestation, en fait. Tu vois, je n'utilise pas, je ne fais pas de relations, je ne me fais pas prendre ou je ne prends pas les hommes. Donc, mes orifices ne sont pas pris. Et en fait, quelque part, et je le vois aussi par rapport à, à, à des compagnons que j'ai pu avoir, c'est ce qui fait aussi la différence. Euh, et ce qui est quelque part plus acceptable euh, socialement, etc., c'est que je garde l'intégrité de mon corps. <rire> et quelque part, ça m'énerve. Non, mais quelque part, ça m'énerve parce que je... Enfin, ça m'énerve, ok, très bien. Mais je, je, je, pour les pour les autres travailleuses les travailleuses du sexe, euh, ça, ça m'énerve, en fait. Tu me pas considère pas ça. comme Tu ne donnes pas tes trous. <rire> c'est exactement ça. Oui, oui, c'est exactement ça. Euh, donc euh, si tu veux, on peut me reprocher, euh, euh, par exemple dans ma communication, euh, parfois je communique en disant « voilà, euh, euh, vive la lutte des putes », des choses comme ça, et on me dit « oui, mais t'es pas une pute, il n'y a rien du tout ». T'es pas une prostituée. Oui, peut-être pas au sens classique, mais ça reste du travail du sexe. Et pour moi, c'est difficile, en fait, si tu veux, euh, de me désolida désolidariser de mes collègues, qu'elles qu'elles soient, en fait, quelle que soit leur branche, tu vois. Et, euh... Et puis après, c'est la question de. Ah, ah Parce que la, la question, c'est euh... -ce qu'on reproche à au travail et travailleuse du sexe, c'est euh, quand te servant de tes attributs génitaux pour gagner ta vie, euh, tu, tu tu livres tout ton, tu utilises des choses qui sont censées rester intimes. Et ça, normalement, c'est que dans la sphère privée, tu n'as pas le droit de t'en servir dans la vie publique, en fait. Mais euh, l'intimité, est-ce que ça se résume à une chatte introduit du cul une bite, quoi, et une bouche Alors, à la morale, euh, non, pas particulièrement. <rire> non, mais, ah oui. je, mais... Non, non, non, parce que ce que je fais comme... Ce, enfin, je pense que c'est très moral et tu vois, euh, moi j'ai l'impression qu'un jour, le travail du sexe, ça sera comme le métier de comédien ou comédienne, c'est-à-dire que on reconnaîtra un jour, peut-être, la beauté, en fait, de ce qu'on fait, parce que c'est vraiment... Enfin, je pense que... Euh, pour certaines personnes, c'est vraiment exercer avec art, en fait, euh, tu vois, et avec intelligence, etc. Ça demande des compétences, on n'a même pas idée, en fait, une sensibilité dont on n'a pas idée, etc. Donc, la morale, dans ce que je fais, elle intervient pas, parce que, enfin, euh, voilà, je, je, je m'applique à faire quelque chose d'assez éthique, je ne vole pas les gens, je ne les fais pas chanter, je ne leur, je je leur, je leur vole pas de photos, enfin bon, bref. Donc, oh. Mais par contre, euh, je peux arriver sur des... des, des des séances qui sont extrêmement intenses, où je vais être cruelle, ouais. où euh, le, le fantasme qu'on m'a proposé de réaliser est un fantasme qui ne me, me met pas forcément à l'aise dans la réalisation ouais. qui en a été faite. Et, euh, et là, j'ai besoin de... Enfin, c'est parfois difficile de redescendre. Et je te parlais du cas tu vois où il a fallu qu'on trouve un échappatoire aux, 200 000, euh, non, aux 2000 coups de fouet ouais. que la personne devait recevoir. Après tu es là et tu dis euh, qu'est-ce enfin pourquoi on en est arrivé là euh, à cause d'un calcul de chiffres les lettres Mor moralement je, je, je, je, ça va c'est euh, je te dis parfois il y a des séances où j'ai du mal à redescendre en fait à ré à me réhumaniser. Ouais. Et c'est dans le cadre de séances qui sont très intenses très ou, qui sont très euh, basé sur la douleur euh, et je te je, je parlais de enfin j'ai souvenir d'une d'une séance où euh, le, le, le soumis en fait euh, avait vis-à-vis euh, -vis de sa partenaire euh, dans sa vie euh, intime euh, des pratiques qui étaient très très border euh, et ça c'était des c'est des rendez-vous qui me mettent pas forcément à l'aise en fait ah mais j'imagine parce oui. que j'imagine que ça doit aussi du coup ça t'emmène à un endroit où tu te dis waouh j'ai ça en moi je suis capable de d'aller jusque là je pense qu'il y a quelque chose ouais. ouais. c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ouais. c'est que tu peux euh, tu peux aller euh, très loin et je ne sais pas si ça t'est arrivé euh, mais euh, moi ça m'est arrivé parfois de dépasser certaines de mes limites ouais. notamment intime tu vois et là je me sentais pas non plus très très bien en fait dès lors que euh, euh, tu vas plus loin que euh, ce à quoi tu t'autorises normalement. C'est pas des choses qui me mettent en joie en fait. Euh, alors déjà, je pense que comme toi, euh, déjà moi j'ai un rituel avant de commencer et un rituel après. Ouais. Euh, et donc euh, le après, c'est euh, déjà enlever euh, mes affaires, tu vois, parce que. Spoiler, je ne porte pas du latex 24 heures sur 24. Alors, moi j'avais je... souvent des 24 heures de la vie d'une domina tu ne te lèves pas en latex Non. Je sais t'es déçue, ah. je le sais, je le sais, je le sais. Je suis tu... désolée. <rire> Aussi, tu, tu, tu vas aux toilettes. Oh. Mais oui, oh. je n'ai pas que oh. des WC humains. Je n'ai pas que des WC humains. Et figure-toi, autre, autre révélation du jour. Je sais que ça va te faire la ma peine, oui. mais je fais moi-même mon petit déjeuner. C'est-à-dire que je n'ai pas de soumis qui m'apporte de petit déjeuner au lit. Je, je sais, t'es déçu. Je suis hyper déçu. Je le sais. Je hyper déçu. Non, mais sans, euh, alors ouais, tu me disais par contre ouais, le, le rituel, c'est d'enlever les vêtements, c'est parce qu'il y a une ritualisation. La tenue amène le rôle quelque part. Le oui, ouais. bah déjà quand tu quand tu te prépares, quand tu mets en scène ton espace. Euh, quand tu tu vois tu te transformes euh, physiquement et mentalement en fait. Et oui. Euh, moi je fais beaucoup appel euh, à ce qu'on appelle l'archétype donc euh, à son autre moi son moi rêvé son moi fantasmé ouais. qui est vrai aussi bien pour moi qui domine que pour l'autre qui est soumis en fait le fait de ne plus être soi et d'être quelqu'un d'autre qui se matérialise notamment par des tenues. Euh, ça t'apporte en fait plus de liberté et tu vois, moins de complexe puisque tu deviens une autre personne et donc quand tu as fini parce que le complexe de la, quelque part le complexe de la domina, ça peut être de se dire je peux pas faire ça, hein, c'est trop méchant ça pourrait être un complexe hein, par exemple, j'imagine Mmh, non non fin, pas, mais... <rire> non non c'est ah pas ça c'est que tu n'es plus toi même et je pense oui, que toi ça. quand tu rentres dans ton show charlie je pense que tu n'es plus toi même en fait que tu deviens une autre personne en fait que tu performes quelque chose que que, que, que tu deviens un archétype en fait tu comprends Alors moi, pareil, spoiler, spoiler. Euh, je ne couche pas avec n'importe quelle personne qui franchit le seuil de ma maison, je ne suce pas le livreur de pizza, je ne me fais pas reprendre par le boucher euh, dans la chambre froide, non, c'est ça. Et je ne suis pas euh, comme ça, telle une chatte en chaleur, les trous béants à la demande n'importe quoi qui se présente. Non, je, je suis soulée. Bah, Ça ne m'étonne pas. <rire> mais voilà, mais du coup c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes images, toi du coup en tant que Domina on te voit, bah, tu te lèves t'as un martinet à la main, direct, voilà et euh, si on ne te lèche pas euh, les pieds ou donc, si on ne te masse pas les pieds au réveil, du coup tu frappes immédiatement la moindre chose qui te tombe sous la main, j'imagine que c'est pas ça il bah, y a ça, mais il y a aussi euh, si tu veux, <rire> les personnes que je vais fréquenter tu vois, mes amoureux bon, bah, c'est des soumis, c'est des mecs qui aiment tous se faire sodomiser, pas du tout euh, j'ai aussi le même euh, les mêmes clichés que tu subis c'est-à-dire euh, femme facile euh, euh, tu vois qui peut faire euh, qui peut prendre tout et n'importe quoi euh, alors c'est vrai que euh, moi sodomiser quelqu'un c'est plus facile que faire des crêpes tu vois pour moi faire des crêpes c'est plus compliqué que sodomiser quelqu'un <rire> Si tu veux, mais... ma, je t'apprendrai à faire des crêpes. <rire> ah, ah, tu vois <rire> Je commanderai une cam spéciale crêpes. <rire> Génial <rire> Écoute, ça va être top. <rire> Et, euh, si tu veux, mais je ne fais pas ça avec n'importe qui, en fait. C'est vrai qu'il y a cette confusion entre euh, ce, ce qu'on appelait aussi une femme publique, tu vois Oui femme euh, fan public euh, c'est pas comme des wc public en fait <rire> ça rien à voir. <rire> ah oh, grande révélation, c'est que travailleuse du sexe choisit ses clients en fait. C'est Non mais c'est un truc où on se dit ouais, mais euh, quand tu es travailleuse du sexe, en fait tu subis mais non. Tu choisis tes clients en fait. Alors, nous, on a cette chance-là. On a cette toi chance Toi et moi, on a toi et Après, a ça, dépend, euh, ça dépend dans quel cadre tu es. Et on, euh, non, après, et moi, si je pense si a une... la dalle, oui si tu as vraiment la dalle et que tu es dans la rue et tu prends n'importe quelle passe, parce que voilà, mais... Euh, mais après, si tu as vraiment la dalle, tu peux aussi te retrouver avec n'importe quel boulot de merde, avec un espèce de petit chef à la con qui va te pourrir la tronche et qui va t'humilier à longueur de journée. Mmh. C'est pareil, en fait, mmh. tu peux te retrouver à accepter n'importe quel boulot, tout comme à accepter n'importe quel client. C'est le même rapport en fait. Enfin, je pense, Oui, si trompe, mais... oui. mais nous on a cette chance-là aussi d'être installé et d'avoir une, une, une assise, une enfin oui. tu vois, euh, oui. qui fait que mais je pense que euh, si tu te souviens tes débuts et moi mes débuts, c'est vrai que euh, j'avais peut-être moins le choix. Et, euh, et c'est vrai que aussi avec 2016, je ne sais pas si toi tu as vu la différence, mais moi je l'ai vu. C'est-à-dire que il euh, y a quand même eu euh, le fait de pénaliser les clients, ça a un voilà. peu modifié le, le rapport. Mais pour les gens qui ont 2016, c'est le moment où euh, en, dans la législation française, il y a eu la loi de la pénalisation du client, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour les travailleurs et travailleuses du sexe, j'insiste sur travailleurs parce qu'il y a aussi des mecs hein, qui sont dans le travail mmh. du sexe, on n'y pense pas. Mmh. Euh, euh, on a le droit de faire du racolage, on a le droit d'être euh, travailleur du sexe, que ce soit prostituée, camgirl, acteur, actrice porno, on a le droit. Par contre, euh, pour ce qui est de la prostitution, euh, de l'escorting, euh, de tout ce qui est en, en contact réel, le client n'a pas le droit de consommer un, un service sexuel en fait donc c'est lui qui est pénalisé Ce qui a créé énormément de précarité dans tout le milieu du travail du sexe puisque du coup les clients se mettent à exiger, à exiger des choses inacceptables des rapports non protégés négocier les prix et les tds mmh. euh, plus tu vas être dans des milieux précaires où les gens sont dans la rue et où ils sont ont pas trop le choix plus tu vas te retrouver dans des situations de plus en plus dangereuses puisque tu t'éloignes pour éviter les flics, pour pas que le client se fasse prendre. Et quand on a un qui est d'accord de prendre le risque, accepte un peu tout et n'importe quoi. C'est un gros gros problème. Ah oui, oui, oui, oui, ça a changé, euh, ça a changé. Euh... Très clairement, euh, il y a eu, euh, enfin, après le 13 avril 2016, il y a quand même eu une chute euh, parce que les, les gens attendaient de voir en fait comment concrètement la loi allait se mettre en place. Alors c'est vrai que quand tu reçois comme moi dans un lieu, c'est beaucoup plus facile, euh, c'est plus caché, etc. Mais il y a quand même eu. Et puis il y a toujours ce truc aussi, il y a toute cette communication en fait qui est faite autour de l'exercice des métiers du sexe. Qui est très euh, euh, euh, victimisante, euh, stigmatisante, etc. Oui, oui, oui. Euh, euh, et, et donc, euh, ça a un impact. Mais je pense que. Mais comme, euh, je dirais, les, les, euh, tu vois, les, les, les grandes catastrophes, les grands événements, euh, les, par exemple, les, euh, en 2015, le Bataclan, en 2015, euh, on, on, moi, j'ai senti que les gens n'avaient pas envie à ce moment-là de euh, de batifoler entre guillemets tu vois et là et là le, euh, en fait tout le bordel avec le confinement la pandémie le machin ouais. livre-feu, est ce que pour toi ça t'impacte vraiment oui ça m'a impacté au début euh, le premier confinement de toute façon il n'était pas possible de travailler pas du tout ouais. euh, de toute façon enfin euh, euh, très clairement si on avait eu la possibilité toutes et tous de se déclarer sous notre vrai statut, je pense qu'on serait comme les professionnels euh, des métiers, des arts et du spectacle, ou de la restauration, on ne pourrait pas travailler à l'heure actuelle. Oui. oui. On ne pourrait pas Malheureusement, nous n'avons pas cette possibilité de nous déclarer, mais on pourra revenir dessus si, si tu veux. Oui. Et, euh, et donc là, sur le deuxième, le deuxième confinement, les couvre-feux, etc., je ne connais personne qui en fait a mis l'exercice de son activité entre parenthèses. En fait, je pense qu'on a tous repris et reprises avec euh, alors euh, ben, des conditions raison. ouais mais euh, nous sur enfin moi en tout cas sur, euh, sur le deuxième confinement et même maintenant si tu veux comme les gens n'ont pas d'ex d'exutoire n'ont pas de lieu culturel n'ont rien à faire en fait bien euh, ils viennent nous voir ouais puisque euh, <rire> nous non. on est ouvert c'est ça <rire> ah Alors moi, je ne prends que des séances ouais. longues, euh, min minimum deux heures. Et euh, bon, alors comme je ne suis plus à Paris, mais à côté de Paris en fait, euh, du coup, j'ai gardé euh, des tarifs, euh, je, je vais dire assez raisonnables. Mais euh, si tu veux connaître le budget, non, en fait, j'en ai aucune. Je sais pas non, même. mais ça me dérange pas de te le dire. Hein, euh, mais euh, il faut compter pour deux heures, c'est 500 euros. Oui, d'accord. Oh ouais ouais. Voilà. Oui parce que tu sais et entre Paris et la province c'est énorme la différence. Ça dépend où tu vis. Mais euh, déjà quand tu es dans Paris, moi en étant avant quand j'étais à la Bastille, euh, donc j'avais euh, bon là moi j'ai un, un de plus grands donjons de Paris, voire le plus grand donjon de Paris. Mais quand j'étais à la Bastille c'était aussi le cas. Et euh, mais oui, le budget n'est pas, pas du tout le même. Mais oui parce qu'il faut que tu payes ton loyer ouais. derrière. toi <rire> Ben ah oui, euh, là j'ai divisé par deux, donc si tu veux, ce qui m'a permis d'avoir des prix euh, plus raisonnables. Mais quand j'étais à la Bastille, c'était euh, j'étais euh, à 350 euros l'heure. Et oui, c'est ça, logique, t'adaptes. Mmh. Et euh, alors, -ce tu... comment ça se passe la journée d'une domina pour de vrai Quand c'est ton taf, en enfin, fait, <rire> pour de vrai, non mais sans blaguer. <rire> alors tu vois, le soumis qui est là se lève. <rire> Et me masse les doigts de pied. Non, bah écoute, moi le matin je me lève, euh, je me lève vers euh, vers 9h. Euh, ah, euh, je... sans... <rire> ouais. Je me prends, je me prends mon café, je fais une revue de presse. Ensuite, je fais euh, entre 10 minutes et une heure de yoga, gym ou danse tous ouais. les matins. Ouais. Et euh, après je brunch déjeune petit déjeune et ensuite euh, je me mets euh, alors soit j'ai une séance et donc euh, si tu veux c'est quand même énormément de préparation il faut compter à peu près une heure avant la séance plus une heure après tu vois donc ça me prend quatre heures dans ma journée au moins, voilà, ça, au moins. Tu peux, combien de séances tu peux faire max par jour deux max en fait alors moi j'en j'en fais en majorité qu'une par jour c'est rare que j'en prenne deux c'est vraiment parce que j'ai des clients qui sont par exemple en ce moment euh, qui ne sont pas sur Paris et qui ce jour-là sont sur Paris et c'est uniquement ce jour-là et donc euh, à ce moment-là euh, je, je les prends mais sinon non je, je... parce que déjà hein, j'ai besoin d'être focus et être concentré sur une personne quand tu les enchaînes c'est pas tout à fait la même chose et puis euh, et donc un... si une heure de préparation c'est du lieu de toi etc mais il y a toute la préparation de la séance en amont j'imagine en plus ah bah c'est ça, c'est-à-dire oui, que, ça. alors moi en général, les les, les, les, les scénarios, je, enfin, les profils, les scénarios, etc., je les je les, je les élabore la veille. La Mais veille ça, en fait. Une heure avant, c'est que tu installes, tu te prépares, une mm. t'habilles, mm. L'heure avant, mm. l'heure après, c'est pour entrer, sortir du rendez-vous. Mais il y a la préparation mm. en amont de la séance. Mm. Si c'est quelqu'un nouveau, c'est le questionnaire, comprendre qui t'as, enfin, mm. et tout ce travail-là. Mm. Oui, c'est ça. Ah ouais, ça. Oui, bah, euh, et, euh, si, et après tu as tout l'aspect marketing en fait que tu, tu connais, et maîtrises encore mieux que moi. Ah, <rire> beaucoup de temps sur les réseaux euh... sociaux, gérer un site et comment pour être visible et trouver des clients, quoi, du coup. Oui, c'est ça, c'est pour être visible. Enfin, euh, euh, moi, je j'aime bien. Enfin, en plus, tu sais. De... Parler d'une activité militante qui me, prend, qui me prend énormément de temps. Oui. Et puis, euh, comme organisatrice d'événements aussi, euh, euh, donc, euh, sur les subspaces, mais aussi par ailleurs, mais ce n'est pas le lieu pour en, en parler. Ouais. Mais j'organise énormément d'événements. Et donc, ça, ça me prend du temps. Et, euh, oui, oui, ça. En fait, euh, moi, je me lave à 9h et je pense que j'arrête de travailler vers 22h à peu près. Ah <rire> C'est une bonne question. C'est vrai Oui. Écoute, déjà, est-ce que ça se concilie C'est déjà une <rire> première question. Et comment <rire> Mais pas avec tout le monde, parce qu'en fait, euh, déjà, euh, tu vois, quand je fais des rencontres, quand je leur dis que je suis dominatrice, déjà, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, en fait, ce qu'est ce métier-là, qui ne pensaient pas que ça existait. Euh, Deux, euh, il y a une confusion, en fait, avec d'autres métiers dont qu'on qu a cités, euh, voilà. Et, euh, et en fait, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais pour moi... Euh, comme je connais en fait euh, la face cachée des, du des hommes. Ouais. Et ben je suis assez exigeante en fait sur mes partenaires. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, Non, vas-y développe. Vous... <rire> ah, ça me développe parce que Alors moi du coup, je vois pas parce que j'ai euh... qu'est-ce que tu veux Moi je me traîne le même partenaire depuis 15 ans. <rire> Ah ouais non euh, écoute <rire> il me supporte il me supporte euh, moi je oui donc si tu veux je connais la face cachée de, de, du masculin et donc ça me rend plus exigeante en fait par rapport à ce que à ce que j'attends moi le, le, le enfin, quand tu travailles avec la créativité érotique et la créativité sexuelle oui. je trouve que la question sexuelle en fait déjà elle rentre en second plan dans mon histoire enfin c'est pas du tout ma première recherche je pourrais tout à fait euh, m'imaginer être avec des personnes qui sont asexuelles et oui ah ah, tu vois. Oui, oui, oui. Non, Moi, record. je pourrais tout oh. à fait euh, être avec des personnes qui n'ont pas de désir ou pas de libido parce que euh, c'est quelque chose que j'utilise par ailleurs. Oui, mais ce qui est rigolo, euh. c'est quelque chose que tu utilises par ailleurs. Et pour autant, euh, c'est ce que tu disais, tes orifices ne font pas partie de la prestation. Donc, tu pourrais toi-même mmh. avoir une vie sexuelle. Euh, ou moi, je sais que je pourrais. c'est très Pour moi, la relation sexuelle est importante dans ma vie de couple aussi. Rig... Non, mais c'est rigolo. Après, on n'est pas au même endroit. C'est ça qui est. Qui est... Ouais. En fait. Mais non, mais après, si tu veux, de... par ailleurs, tu sais, moi, je t'ai dit, j'organise des événements. Tu... Je t'ai parlé du mais il y en a plein d'autres. Euh, donc, je peux euh, tout à fait. Euh... Enfin, tu vois, je, je oui, mais ça... ta recherche avec un avec dans une relation euh, privée ne va pas du tout être lié à la sexualité tu t'en fous c'est anecdotique en fait ça c'est ce bah, tu... pas c'est pas ma recherche première moi. ma recherche première c'est la connexion en fait qui va se créer c'est la confiance en fait moi ma recherche première c'est la confiance en l'autre que ouais. euh, je peux développer euh, la sécurité que ça peut m'apporter euh, euh... <rire> J'adore, tu vois quelqu'un de très flou passer, c'est très drôle. Ah oui, mais t'as pas vu, elle a un, un masque. Euh... Ah non, je pas vu, c'est trop flou. C'est un masque chien, je t'en prie. <rire> Va dans la litière. <rire> <rire> euh... Oui, donc c'est pas ma recherche première, c'est vraiment la connexion en fait. Qui, qui... Et quand, qui. Et quand tu dis, comme tu connais la face cachée du masculin, t'es plus exigeante, c'est sur quoi tu es exigeante et que tu attends quelque chose, du masculin en particulier une forme de loyauté en fait tu vois la loyauté euh, la communication parce que en fait tu t'aperçois que le sujet qui est euh, beaucoup caché euh, euh, dans les couples euh, on va dire un peu normaux c'est euh, ce qui est lié au sexe oui en fait au fantasme aux fantasmes inavoués au désir pas assumé etc oui euh, et euh, mais alors, c'est compliqué parce que ça dépend aussi. là. En ce moment, je suis avec quelqu'un qui, qui est extraordinaire et qui n'est pas du tout dans le truc euh, très patriarcat, euh, qui est vraiment au-delà de ça. Et donc, euh, euh, bon, ça reste compliqué. Mais euh, voilà, moi, ma, ma recherche première, c'est pas forcément une entente sexuelle, c'est plutôt une, une connexion intellectuelle. En fait, c'est tout le reste. Ah, il y a mon petit chat qui, re, qui repasse. Moi, j'en suis arrivée au stade où euh, j'essaye de me suffire à moi-même et euh, les moments que je vais partager avec l'autre sont des moments euh, euh, ouais, de bonheur de tu vois où euh, je ne vais pas attendre de l'autre de construire mon équilibre en fait. Je dois trouver mon équilibre par moi-même parce oui, que oui. Sinon, imposer à l'autre euh, beaucoup de responsabilités et lui euh, je n'ai pas envie qu'il m'impose re... ce devoir-là non plus tu vois il faut qu'il ouais, soit ouais. bien par lui-même et qu'il ait sa vie par lui-même qu'il ne m'attende pas pour faire la cuisine je ne sais pas faire la cuisine tu l'as compris je ne sais même pas faire des crêpes je te jure faut que je te donne des cours <rire> la crêpe c'est gérable je t'assure <rire> Non. Si tu veux, on échangera des cours de sodomie, mais je crois que tu le sais. <rire> non, mais si, c'est pas forcément simple de sodomiser quelqu'un. Moi, je, je sodomise pas souvent des gens, en fait. C'est vrai, c'est très rare. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. C'est pas la même chose de se sodomiser soi-même que de sodomiser quelqu'un, quoi. Ça n'a rien à voir. Mmh. Écoute, un jour, si tu passes à Paris, euh... Écoute, justement, à je ça... passe dans pas longtemps. Je blague pas, en plus. Je vrai. blague pas. Mais oui, oui, je serai à Paris. Euh, blague à part, mais je te dis après. Donc. Euh, je blague pas, le le, 13-14, pour le vrai, 12-13-14. Génial. Ben ouais. Ah, mais on va pouvoir organiser un truc. Il faudrait que je te mette une à disposition. Ah, ça va être une première pour moi, ça. Mais Je sais pas, ça m'intrigue. Je suis toute timide, je suis toute rouge d'un coup. Je vois ça. Mais oui c'est parce que je te raconterai ça en off parce qu'en fait on s'en fout, je te raconte après, mais parce que c'est pas mon interview en fait. D'accord, ok. Tu vois, c'est pour ça. Bah, on... Et eh ben on va conclure. Écoute, ouais, euh... ta... merci beaucoup. Euh... Tac, tac, tac. tac grand plaisir, <rire> ma chère <chérie>. Mais vraiment, <rire> ça c'est fini en autre boudin, quoi. C'est n'importe quoi. Non, regarde, on finit bien, on finit sur les crêpes. Si arrêtes sur on finit sur les crêpes, exactement. Z c'est bien, ça reboucle, ça fait, euh, c'est bien. Oui, puis c'est ce truc-là, c'est que, oui, ce pouvoir que tu as développé euh, et ton autonomie, c'est pas quelque chose qui est accessoire, quoi. C'est intégré totalement dans ta vie. C'est ce qui a le plus peut-être transformé ta vie, en fait. Et je comprends mieux quand tu disais, euh, je suis plus une femme, en fait. Dans le, On te transmet tellement ça. Euh, puis je vois, hein, pour moi, pour des copines, euh, qu'au euh, départ, une femme, on te dit, non, mais en fait, tu... tu... Euh, ton équilibre, ton bonheur le fait de te sentir aimé, vie, reconnu va dépendre du regard que l'autre a sur toi et où là d'un coup c'est mais non en oh. fait c'est ça va. effectivement si tu attends du coup de trouver quelqu'un qui est totalement autonome lui aussi ça va pas être simple parce qu'il y en a pas beaucoup hommes et femmes mmh. confondus <rire> non non non mais écoute euh... on trouve tu vois c'est bien <rire> merci infiniment et mais euh. Mais... Eh ben je vous mets le, le, le, le lien euh, du site d'Axel. Euh, vous, vous avez toutes les infos sur mon site, quoi, voilà.